Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Voici les systèmes de repassage L'Orastar que les ambassadeurs vont recevoir chez eux. Pour ce fabuleux programme, nos équipes de tournage sont allées à Châtel-Saint-Denis en Suisse rencontrer Marie de chez L'Orastar. Voici la vidéo de leur rencontre. Bonjour Marie, êtes-vous contente de participer au programme Ambassadeurs 2019-2020 Oui, pour nous c'est important et on est vraiment content de pouvoir offrir des lorats star à des ambassadeurs, aussi de recueillir leurs impressions et puis leur... leur, leur leur sentiment vraiment sur le produit et ce que ça leur a apporté. Merci Marie, je suis certain que nos ambassadeurs testeront et auront une multitude d'avis à donner sur ces électroménagers. Quel est à présent le modèle que nos ambassadeurs vont recevoir L'Orastar va en fait offrir ce modèle que vous voyez ici, Donc c'est une Lora Star Smart U, c'est le modèle le plus haut de gamme parmi tout ce que Lora Star peut proposer. Afin d'être complet, on parle ici d'un système de repassage à 2000 euros que nos ambassadeurs vont recevoir. Pouvons-nous avoir quelques détails sur le produit Alors vous voyez, c'est un système tout en un, c'est-à-dire que vous avez le générateur, la table soufflante et le fer tout dans un seul appareil, donc très ergonomique, aussi très design. Et donc les, les grands atouts de toute la gamme Lora Star, c'est une vapeur unique. Euh, une vapeur qui a trois propriétés, hein, qui a la propriété d'être très, très performante. C'est équivalent à un système professionnel, donc on gagne et on repasse en deux fois moins de temps. Le deuxième point, c'est que ça respecte tous les textiles, ça ne va pas cartonner les tissus, donc tout ce qui va être euh, angora, laine, velours sera respecté. Et le dernier atout de cette vapeur, c'est aussi euh, qu'elle est hygiénique, c'est-à-dire qu'elle élimine euh, tous les micro-organismes et les acariens qui ne sont pas éliminés par les lavages à basse température. Ça, c'est un premier point. Et puis sur les systèmes, ce qu'on a, c'est qu'on a une table soufflante. Donc ça se gonfle d'air, ça tend le tissu et ça évite aussi tout ce qui est faux-pli. Donc ça vous fait aussi euh, cette promesse de repasser en deux fois moins de temps, ce qui est assez sympa. On fait vraiment attention aux détails, on, nos appareils sont durables, on a cette garantie de, aussi contre l'obsolescence. Hein, on, on, on lutte contre l'obsolescence programmée, qui est un gros thème aujourd'hui. On espère qu'ils vont ressentir cette qualité, qu'ils vont aussi avoir du plaisir à la fin à repasser et qu'ils recommanderont leur ASTAR. Merci à toutes et tous de participer à ce fabuleux programme Ambassadeur des 2019-2020. Pour vous inscrire, vous avez un lien via notre site sur notre blog avec la page d'inscription. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos.